De nombreuses personnes ignorent le vrai potentiel. Ces personnes pensent qu'elles ne sont pas à la hauteur, qu'elles ne sont pas assez intelligentes ou qu'elles sont moins compétentes que les autres. Nous avons tous tendance à sous-estimer notre propre potentiel. Pourtant, nous sommes tous capables de réaliser des choses extraordinaires. De très nombreuses personnes l'ont fait alors que rien ne semblait les destiner à accomplir ce qui comptait pour eux. Ces personnes ne sont pas différentes de vous et moi. Elles ont simplement cru en elles, en leur potentiel et n'ont pas abandonné à la première déconvenue. Elles avaient un rêve, une vision et se sont battues pour qu'ils deviennent réalité. Aujourd'hui, je souhaiterais que vous puissiez réaliser que vous aussi vous pouvez le faire. Si vous regardez cette vidéo, alors vous désirez plus de la vie, vous inspirez à réaliser des choses importantes. Vous voulez peut-être réaliser vos rêves ou concrétiser certains objectifs privés ou professionnels. J'aimerais que vous disiez que vous pouvez le faire, car oui, vous pouvez le faire. Savez-vous quelle est la probabilité pour que vous soyez là Je ne dis pas là à m'écouter, mais là en tant qu'être humain sur cette planète. Cette probabilité est tellement faible qu'on ne peut pas imaginer que vous ne soyez pas là pour réaliser quelque chose. Savez-vous qu'être là maintenant, en ce moment est un miracle ou peu importe comment vous voulez l'appeler. Ne croyez-vous pas, ne croyez-vous pas qu'il y a bien une raison pour laquelle nous sommes ici peu importe cette raison, seul vous pouvez faire en sorte que cette raison se concrétise. Si vous vous dites que vous êtes incapable, que vous n'avez pas les compétences ou l'intelligence nécessaire, ou que vous êtes né au mauvais endroit ou au mauvais moment, pensez-vous vraiment que cela sera possible. Nous avons tous en nous un immense potentiel dont nous ignorons malheureusement souvent l'existence. Devenez la personne que vous souhaitez devenir. Car vous le pouvez. Réalisez vos rêves et vos objectifs car vous le pouvez. Bougez, avancez même en faisant de tout petits pas, mais avancez. Car ce n'est pas grave si vous avancez lentement, aussi longtemps que vous ne vous arrêtez pas. Sortez de votre zone de confort, n'écoutez pas toutes les excuses que vous vous donnez comme pas faire ce qui compte pour vous. Cessez d'avoir peur du regard des autres. Cessez d'écouter les personnes qui vous disent que vous ne pouvez pas ou que c'est impossible. Seul vous connaissez vos limites et encore, il arrive souvent qu'elles ne soient pas où nous le pensions. Alors osez, car vous possédez un immense potentiel. Osez, car vous possédez un immense potentiel. Moi je crois en toi et toi parce que toute la force de ma croyance ne suffira pas pour rendre tes rêves réels. Il faut que tu mettes la main à la pâte car tu es le seul maître de ta destinée. Et il faut que tu le fasses maintenant car si c'est pas maintenant, quand et si c'est pas toi qui Pensez